Bonjour, euh, eh bien je suis euh, de retour euh, pour, euh, comme d'habitude pour vous exprimer euh, ce que j'ai à, à, à dire quoi et euh, vouloir euh, transmettre sans, euh, sans vous vous inciter ni vous obliger à, à écouter hein, et là et d'ailleurs euh, vous aviez été euh, euh, vraiment nombreux euh, à, à vouloir vous regarder. C'est libre à vous, hein, mmh. je veux dire, chacun a, a fait euh, a, a son temps de travail. Chacun est libre de faire comme il euh, le souhaite et ça, c'est tout à votre honneur, hein, je veux dire. Euh, mais bon, euh, c'est vrai que là, bah, euh, Là, euh, je, veux, je veux partager sur un, sur un discours, enfin, sur divers discours qui me tient euh, profondément, quoi. C'est dans ma caractéristique et, et donc, ce qui est dans la, la caractéristique, on, euh, rien ne peut y changer. Hein. Je veux dire, moi, je suis comme ça et je suis pas... Euh, je ne suis pas autrement, je veux dire, je, je ne peux pas être autrement euh... de ce que je ne suis pas, et c'est avec plaisir, quoi. Moi, je veux dire, euh... je suis tellement bien euh, dans, ma... dans ma façon d'être, euh... voilà, quoi. Et... Et... Parce que nous, bon, moi, moi je fais pas, euh, mais du tout, euh, ça m'est pas venu, enfin, ça me vient vraiment pas de moi. C'est de faire une propagande des choses comme ça, que les gens, y, ça y est, dès qu'ils regardent une vidéo quelconque, euh, ils se sentent euh, influencés par ce que la personne dit. Euh, moi je n'oblige personne à, à me regarder. Je, euh, au, au contraire, euh, je, je ne pense pas faire de la propagande parce que c'est pas moi seule euh, qui va gérer tout, tout euh, le monde entier. Il y a, y a, y a euh, des milliards de gens ils ne me connaissent pas. Hein, mais, hein. Voilà, moi j'ai un minimum de personnes qui me connaissent, hormis les amis, les, ceux qui me connaissent vraiment dans la réalité. Bon, Mais je ne fais pas de, de propagande ou de, de secte ou des choses comme ça. Hein. Et les gens sont libres d'entendre de, ce qu'ils ont envie d'entendre. De, hein. Et voilà quoi. Et vice versa. Moi, il n'y a personne qui doit m'obliger à être comme vous, comme tout, tout citoyen. Chaque, chaque euh, citoyen a sa différence d'être. Comme ça, hein. je veux dire, on, on vit euh, un peu dispatché euh, dans, dans tous les coins du monde, euh, quels que soient les les, les, les projets de loi qu'il y a dans, dans les divers pays. Bon, C'est sûr, moi, euh, moi je dis que mes, mes opinions, je peux. Je, je peux euh, transmettre uniquement des opinions, c'est tout, pas des, des projets que j'ai l'intention de faire. Je ne suis pas équipée euh, totalement à, à devoir faire euh, ensuite euh, des, euh, le genre de, de projet. Quoi. Il faut avoir les moyens nécessaires et puis il faut avoir vraiment des... Euh, avoir vraiment convaincu euh, énormément de gens et donc moi, naturellement, je ne suis pas là pour ça. Je ne veux pas euh, influencer euh, tout le monde à mes idées. Euh, moi, je transmets à titre gratuit. Je transmets mes idées et puis chacun peut faire le tri comme euh, il le souhaite. Hein, euh, voilà quoi, c euh, je ne dis pas que je suis plus intelligente ou plus, ou plus euh, euh, intell intellectuelle ou des choses comme ça. Moi, je, moi j'ai ma façon de voir les choses. L'autre a sa façon de voir, euh, sa, sa manière d'être. Et voilà quoi. bon Moi, euh, j'ai ma caractéristique personnelle. Et ça, euh, pour rien au monde, euh, de toute façon, euh, je, je ne peux pas le changer. C'est inscrit en, en ma personne, euh, à mon essence même, euh, c'est la solitude, ça, euh, ça je, personne ne pourra me changer, et je veux dire, pour moi, la solitude, c'est pas quelque chose euh, que tout le monde euh, euh, informe euh, envers des préventions, comme quoi euh, il déconseille euh, la solitude, il déconseille euh, euh, de s'isoler euh, seul dans un coin sans, sans euh, communiquer envers des gens. On n'a pas besoin, forcément, de communiquer. Enfin, avoir constamment des gens et puis euh, à être... Enfin, pour moi, moi je veux dire... Moi, je me sens nettement bien à être seule. Bon, c'est pas que je déteste les gens, hein. Je ne suis pas... Je ne pas... Ça où... si non, mais je ne sais plus quoi. Mais moi je ne suis pas euh, en détestation des, des gens. Non, moi j'ai ma façon d'être, j'aime la tranquillité, j'aime le calme, de, euh, euh, être totalement moi-même à ma façon d'être. Il est impossible pour moi de. Euh, D'influencer influ, euh, quiconque à être comme moi. Je... Ça, euh, c'est un... une des choses que je déconseille, que je peux déconseiller. Mais... C'est chacun, chaque être a sa façon de voir les choses, sa la solitude. Mais euh, quelqu'un qui, qui me dirait euh, « je suis solitaire », c'est bien pour lui ou elle. C'est... C'est parce que qu'il euh, se sent bien. Il ou elle se sent, se sent bien euh, en ce qu'il est, en sa personne. Et ils ont de multiples raisons. Ils ont peut-être la, la façon d'être euh, dans sa racine, tout comme euh, je le suis. Euh, voilà, je. Moi, je, je veux dire, depuis euh, bébé, je suis comme ça. Depuis. Euh, ah, c'est pas de maintenant, c'est pas parce que j'ai vécu des euh, choses abominables, parce euh, que tout le monde a vécu des choses abominables, abominables et ils ne sont pas forcément euh, solitaires. Ils sont solitaires temporairement, comme je disais euh, précédemment dans, dans une de mes vidéos. Mais après, ça, ça passe, ça passe ou ça casse. C'est un risque hein, pour certaines personnes. Hein, euh, pas jouer quoi avec les, euh, les caractéristiques qu surtout que l'on n'est pas. Faut pas jouer avec soi. Parce que euh, ça peut jouer des tours et... mais moi je, ça fait depuis euh, petite, bébé. Donc euh, pourquoi changer euh, changer? Euh, pour moi la, une caractéristique qu'on a, c'est inchangeable. C'est indescriptible. La personne peut, peut le changer, à part que c'est temporaire, mais après la personne, peut faire il va faire forcément sa vie ailleurs. Il sera pas toujours avec les, les mêmes personnes à qui on l'a conseillé de, de ne pas être solitaire. La personne, après, il fait sa vie. Hein. Et, et bon, moi, je je reviens là-dessus. je depuis mon euh, bébé, que je, depuis que je suis née, hein, euh, je, suis, je pense être solitaire hein, déjà à l'époque parce que euh, déjà euh, euh, en, en étant bébé, je n'aimais pas avoir une tétine à la bouche, euh, je détestais ça après ce que ma mère hein, me disait hein, et mon père aussi, euh, je détestais euh, les tétines. Et, ce qui... et moi, je ne euh, sais pas, j'étais plutôt euh, surtout influençable euh, dans des choses, par exemple que, ce qui me répondait hein, à ma manière d'être. Par exemple, on me faisait écouter de la musique, soi-disant quand j'étais petite, bébé, pour éviter que je pleure et tout ça. Bah, euh, un de mes proches qui me gardait euh, me disait euh, oh là là qu'est-ce que je pleurais euh, je chignais pour rien pour euh, j'étais colérique mais dès que j'entendais une musique que j'aimais bien mais il il, malheureusement il ne m'a jamais dit euh, quelle musique ça... bah je me calmais voilà mais je détestais les les tétines ça. Hein, <rire> Ça, il ne fallait pas me mettre à la bouche, je ne sais pas pourquoi, bon, après, au fur des temps, euh, en grandissant, en, en, moi, je voyais, d'après mes cartes et mes notes de l'école, quand j'étais scolarisée, j'étais vraiment un cas euh, à part, <rire> vraiment spécial. Je, je faisais, euh, je, je faisais des, des fugues, je fuguais, parfois, pas toujours, hein. Je suis parfois dans la nature avec, euh, avec mon frère, on s'amusait à, à, à partir quand on était en colée ou en colonie. Bon, maintenant je ne sais plus si ça existe les colonies, au fur et à mesure ça va, ça va se disparaître. Mais à, à l'époque, quand on était en colonie, euh, on voulait euh, se dispatcher un, un peu dans la nature, et ben, avec mon frère et puis on se barrait en, en forêt, quoi. On allait à. Et, et on revenait le soir. Voilà. Et après on était punis. Hein, et, et moi de temps en temps, euh, il y a des moments, j'ai l'œil, euh, j'ai la mémoire euh, euh, à cette époque-là. Parce que je sais pas, bon, on l'a dit, hein, on m'a dit que je fuyais seul mais j'allais chez des, des gens, j'allais chez des particuliers comme ça, pour rendre visite. Et j'aimais bien euh, rendre visite envers les, les personnes âgées, très âgées. Et, et euh, là, je me souviens, j'étais allée euh, chez un, un couple très âgé. Et à la finale, ils, me donnaient, euh, des... ils voulaient me donner euh, une chèvre ou un lapin. Ou... Mais moi, je leur ai dit, moi, je suis en, je suis en colonie. Euh, je ne je... je... sais pas si je peux... Mais moi, je, je le ramenais parce que j'étais trop petite. Hein. Je le ramenais, mais c'est les, les éducateurs qui venaient, euh, qui, qui allaient les, les, le rendre... rendre les animaux euh, je suis la personne qu'ils me dis, ils me posaient la question d'où euh, ça provient l'animal. Bah je disais voilà je suis euh, euh, voilà quoi moi je je, je faisais pas des, des saloperies non je n'étais pas très, euh, très euh, non je j'aimais bien être moi aller chez les gens sans, sans qu'on me dise que, ce que je dois faire euh, j'ai toujours rêvé, euh, euh, j'étais euh, solitaire, hein. déjà à la fois-là, euh, on me disait même, euh, même en, en étant scolarisée, hein, euh, j'ai toujours été euh, bande à part, euh, j'étais vraiment euh, derrière de la classe, euh, je n'écoutais pas. Euh, Vraiment, euh, je, je regardais vraiment euh, à la fenêtre, quand j'étais proche de la fenêtre, je goûtais même pas, voilà, j'étais vraiment dans la lune, hein, comme je le redis, hein. et ça euh, je constatais d'après euh, les carnets de notes que mon père me gardait en souvenir, j'ai regardé ça, euh, ah ouais, je ne suis pas surprise <rire> Et là, euh, j'ai toujours euh, ma façon d'être, mon raisonnement. Je ne sais pas si j'ai raison envers le monde. Chaque chaque être a son, son savoir, euh, vivre. Euh, on n'a pas à lui apprendre quoi, hein, de la vie. quoi Mais moi, j'ai quelques souvenirs. Euh, puis là, il euh, bon, y, a, y a une période... Quand j'avais, euh, euh, vers l'âge de, de 13 à, 13 à 17, 18 ans, vers là, euh, on m'incitait, euh, on me disait euh, euh, quelqu'un, euh, oui, mais euh, vous êtes trop solitaire, euh, il faut, euh, faut euh, s'extérioriser euh, vers les gens, aller, faire sa vie euh, quotidiennement, il faut faire euh, une banalité quoi, il faut vivre comme tout le monde, et moi euh, vêtement, euh, j'écoutais quoi. Parce que, que j'étais efforcée à devoir vivre euh, en étant en couple, euh, voilà, faire sa vie, avec quelqu'un. Euh, voilà, quoi. J euh, Comme je disais, j'étais influençable. C'est ça l'influence des autres joue parfois des tours euh, c'est pourquoi moi j'écoute qu'à moi-même et en est, en écoutant que moi-même bah, c'est là que je m'aperçois que c'est juste quoi je, je suis de nature solitaire et rien ni personne peut changer ça voilà qu'on ne peut pas changer une caractéristique c'est une caractéristique, euh, c'est soit on l'a ou on l'a pas. Mais moi, je j'ai cette chance de, de l'avoir et de la, de la vivre, même pas de la survivre, parce que je m'y plais, je m'y plais en étant euh, totalement seule en moi, euh, sans euh, forcément euh, à être influencée, à dire. À, à, que les gens ils disent, parce qu'il y a beaucoup de monde qui m'ont dit, n'aime euh, n'aiment pas les gens solitaires, ils n'aiment Mais ça, peu importe, ça, les gens ils ont leurs pensées, mais ils font leur vie, moi je n'ai pas à les juger, mais seulement eux, euh, n'ont pas non plus à me juger non plus, hein. moi je, je reste comme je suis, et, et pour moi la solitude c'est inconcevable. On ne peut pas l'expliquer, parce que quand c'est en nous, c'est une caractéristique qui est en nous, c'est inexplicable, on peut pas, parce que, et même, je, je me sens bien, je fais ma vie comme bon me semble, je suis libre d'esprit, il n'y a personne qui, me, qui, qui, qui est là pour me dire qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je ne dois pas faire euh, y a... je suis totalement libre comme un oiseau qui vole quoi. Et... et bon euh, moi euh, c'est quelque chose euh, que j'ai toujours euh, été et la solitude c'est pas quelque chose de mauvais en soi loin de là, très loin de là c'est une caractéristique auquel on a énormément de, de valeurs intérieures. on s'enrichit soi, de soi, parce qu'on a tendance à écouter trop de gens, à écouter beaucoup de conseils au niveau extérieur, et à, à finir par se douter de soi-même, enfin pour moi moi je, je vois des choses comme ça, on finit par se douter parce qu'on se dit mais mince, on aime euh, ce qu'il est de l'autre personne, mais pourquoi moi je ne suis pas comme, comme lui ou elle Ça va nous faire douter. C'est comme pour euh, de faire des films. Me, moi j'ai toujours euh, été influencée euh, sur euh, ce, que, ce qui répond à, à ma personnalité. Vraiment. Parce que, mais jusque-là, jusqu'à maintenant, il n'y a personne qui m'a dit, qui a. Par exemple, fait, euh, été acteur ou actrice euh, d'un film parlant de la solitude. Il y a certes des gens qui ont, fait, qui ont élaboré ça, mais ça finit par une déception finalement. Euh, et finalement, la solitude pour moi, euh, il n'y a rien de, c'est pas une, une dépression quoi, moins bien pour moi. Euh, je suis vraiment euh, satisfaite, fière de moi, fière en ma personne même, même en n'ayant rien. Je n'ai pas besoin d'être fière parce que j'ai une, une belle voiture, j'ai accompli euh, des, des choses euh, matérialistes euh, au niveau d'un château. Je, je suis fière de ci, je suis fière de là, du diplôme, je suis fière de... Moi je suis moi, voilà, j'ai ma fierté intérieure. Et personne ne m'enlèvera à cette fierté que j'ai, quoi. Donc, je, ma, ma, mes parents, ils ont accompli euh, de beaux enfants, enfin, de, de, de, de bons enfants, comme elle le voulait. Elle voulait une fille un garçon. Et voilà, quoi, ça a été fait. Et moi, je, vraiment, je suis fière de ma, de ma personnalité. Même si je, je n'étais pas comme mes parents, hein. mes parents n'étaient pas solitaires du tout, hein. <rire> voilà. Même eux, ils me disaient, euh, mes sort, ils me disaient, euh, va, on va dehors, on va rencontrer des gens. Non, moi, euh, c'était pas moi-même. Même, euh, même euh, je me souviens, ma, ma mère me donnait même de l'argent pour, euh, pour pouvoir sortir, moi, Je n'avais pas besoin de son argent. Euh, non, moi je non, moi je n'aimais pas dépendre de, de personne, personne. Euh, et puis ce euh, c'est pas l'argent qui va me faire manipuler comme les gens ils ont envie de, de faire de moi, hein, moi. Euh, moi je reste comme je suis, et voilà, quoi, et, bon, moi je reviens sur le, le fait de l'influence et tout ça. Puis, euh, ce qui m'influençait, c'était ce qui me répond, ce qui me répond à, à ma personne. Euh, même au niveau, quand je, comme euh, je, euh, par exemple, quand je lis des livres, je, euh, je lis des livres des gens qui, les auteurs qui écrivent, ne sont pas comme euh, ma façon d'être. Et eux, c'est, euh, moi, je veux pas les faire couler, hein, loin de là. Hein. Non, moi. Je moi, je ne préfère pas le dire parce que euh, c'est comme, euh, comme si quelqu'un vous parlait, mais de façon aveugle, en le lisant. En disant, euh, voilà, il nous conseille des, des, des bonnes manières à apprendre dans notre vie, dans notre quotidien. Bon, Certes, c'est bien, Ils, ils c'est des œuvres, c'est des œuvres qu'ils ont alloués envers euh, des gens, ils veulent euh, partager également leurs, euh, leurs œuvres de, euh, de leurs euh, valeurs, euh, euh, c'est autant bien quoi. Je veux dire chacun est libre de faire, de faire ce qu'il veut. Mais bon, moi, je n'ai pas euh, ni lire, ni euh, écouter. Si je peux écouter les gens de leur façon d'être... Euh, je, je ne nie pas je ne veux pas nier jusque là je suis une personne comme tout le monde mais bon, moi j'ai ma caractéristique en, en liant les choses euh, telles que je suis, telles que je me sens bien intérieurement et bon, ce que là les gens ils par exemple euh, au niveau des euh, d'être acteurs d'un cinéma bon c'est bien, ils donc, des films euh, des dramatiques, des films d'action, des films, des films des, euh, romantiques, des choses comme ça. Mais bon, moi, je ne suis pas forcément comme euh, cette image. Euh, rien. Euh, je veux dire, euh, je peux très bien euh, quelque chose qui me plaît, comme euh, le film euh, L'au-delà. Là, j'aimais bien ce, ce film-là. Là, je suis allée au cinéma. Ou alors, bon, j'étais allée voir Claude François, pourtant je ne suis pas fan de Claude François. Je suis allée voir le film et j'ai vu réellement sa personnalité, ce qu'il était, ce qu'il mettait en œuvre, avec les Claudettes et tout ça. Même les derniers films, dit de Mike Jackson, je suis allée voir. Je, je, je suis allée voir en fonction de, de, de ma nature d'être voilà de bon eux ils sont pas à moi hein, loin de là mais ceux, que, ceux qui m'ont influencé ils voilà c'est et l'influence euh, joue énormément non je veux dire euh, euh, quelqu'un qui est, par exemple qui est solitaire comme moi ou comme euh, Quelqu'un qui euh, je sais pas, qui aime euh, tant de choses, bah, il est instigé par euh, certaines choses qui attire attirent d'aller voir, de, parce que ça, ça répond à sa personnalité. Mais il ne faut pas que sa personnalité euh, s'identifie à, à, à l'acteur. Euh, il faut que... Euh, bah, pour moi moi je vois cette vision là je vois euh, bon euh, parfois je peux être suiveuse, je je peux, euh, je suis pas forcément meneuse quoi, hein. mais je ne euh, sais pas si on peut dire suiveuse, sui, suiveuse ou euh, enfin, suiveur ou euh, un truc comme ça parce qu'on euh, on va voir des choses que ça nous répond. Enfin, moi, je vais voir ce qui me répond personnellement. Et jusqu'à maintenant, il n'y a pratiquement personne qui a, qui a élaboré une chose positive sur la solitude. Il y, a, il y a toujours eu des déceptions, que ce soit au niveau des films, toujours... Euh, euh, chagrine, euh, un peu ch euh, énormément chagrine, euh, énormément dépressive, énormément la solitude c'est pas pas ça hein. la vraie solitude moi bon, je parle parce qu'il y a des gens qui sont solitaires mais temporairement parce que soit ils ont vécu euh, ils ont vécu une mauvaise passe euh, donc ils veulent rester seuls pendant un moment le temps de réflexion euh, c'est tout mais bon moi euh, c'est pour ça euh, ça euh, je n'ai pas de crainte au niveau des des ruptures de, je n'ai aucune crainte parce que j'ai euh, en ayant euh, fait face envers la nature bon quand je, je vivais euh, dans les coins montagneux, eh ben, je me suis euh, profondément euh, reconnue euh, en tant que telle et c'est inexplicable. Je ne peux pas l'expliquer, c'est quelque chose de, de forte, c'est encourageant, ça, ça répond à ma personnalité, ce que, ce que je voulais que je voulais vraiment vivre à la montagne. Et la montagne m'a bien répondu, comme je dis, hein, ça, ça influence énormément la, la, la nature d'être. Même la montagne, la, la mer, euh, la faune et la flore, euh, les îles, il euh, y en a qui s'enrichissent qui avec la, la nature. Euh, ça, c'est... C'est une force fondamentale, c'est une force euh, qui nous met en soi quand on a envie de vivre dans une île, ou euh, à la montagne, ou à la mer. Euh, ben, dès qu'on va euh, finir par euh, vivre, ben, le, même en ville, hein, les zones euh, banlieues, rurales, dans la campagne, il euh, y en a qui viennent euh, partout. Quoi. Ceux qui veulent euh, se reconnaître profondément. La nature nous répond énormément, nous influence sur le, le système d'être en soi, d'avoir toute cette force, cette, euh, cette euh, intimité qu'on a en soi, on, on l'ingère et c'est gratifiant, c'est quelque chose de... Oh, c'est immense. C'est fabuleux comme, comme force, je veux dire, c'est pour ça, moi, la solitude, j'ai toujours été dans, dans cette phase, j'ai toujours resté euh, seule restée seule dans, dans ma nature d'être, une particularité euh, à part, Et voilà quoi, c'est lié, hein. voilà. Ben, je pense euh, vous avoir euh, tout euh, exposé euh, jusqu'à maintenant, hein. pour aujourd'hui. J'en ferai euh, sûrement d'autres. Les gens qui me souhaitent encore m'écouter. D'ailleurs, je vous remercie à tout ce monde, hein, tout ce beau monde que j'ai. Vraiment, vous me faites. Euh, euh, je ne sais pas si je le mérite, je ne pense pas. Donc, euh, je suis une, euh, une citoyenne euh, comme ça, vivre euh, en fonction de la société. On est obligé, on est obligé de vivre dans ce système-là. Voilà, tout bêtement. Quoi. Voilà. Bah, D'ailleurs, je vous remercie pour tout. Hein, Ma, ma portée, euh, je ne sais pas si je mérite, Dieu seul sait, la nature sait. Toute cette, euh, cette force naturelle euh, sable. Maintenant, euh, je, je, moi, humainement, je ne pense pas euh, euh, mériter cela, mais moi je, je suis tellement bien avec ma solitude et. Désolée si je déçois pas mal de gens, mais moi je suis tellement bien, je suis tellement. c'est inexplicable quoi. Voilà, rien à dire sur ça quoi. Maintenant vous le savez, hein. voilà. Bah, je... Encore, je vous remercie pour tout, vraiment, hein, le... votre. Vous euh, m'apportez euh, temps et euh, Soyez vous-même, c'est ce que je vous incite à être. Soyez vous-même, c'est important. Et voilà quoi. Eh bien, bon courage pour, euh, pour tout, tout ce beau monde et puis continuez toujours hein, à, à, à vouloir partager à un grand nombre de gens et ça. Voilà, je continue, hein, je continue pour vous suivre et, et je vis, pas forcément aimer. C'est te... un je ne vais pas tout le temps aimer ce que vous faites. Hein. J'aime bien, j'aime bien, mais je ne vais pas toujours euh, m'approprier à chaque fois, quoi. Voilà. Bah, continuez, hein, toujours dans vos projets, puis ça me plaît toujours. Hein. Voilà. Allez, bonne continuation et bonne matinée, bonne journée et bonne soirée à tout le monde. Voilà. Allez, au revoir. Merci. Au revoir.